to go to court aller en cour silence in court silence dans la cour the next case la prochaine cause the crown versus sol la couronne versus sol here i am sol will say me voici Repeat after me, répétez après moi. I swear to tell the truth, je jure de dire la vérité, the whole truth, toute la vérité, and nothing but the truth, et rien que la vérité. A judge is un juge, and to judge is jugé. The law, la loi. Et quelle est la prochaine cause? La couronne versus M. Seul, M. le juge. Et où est-il? Mais voici, Me voici... Levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je dois répéter tout ça? Répétez après moi. Je jure de dire la vérité... Je jure de dire la vérité... Toute la vérité... Toute la vérité... Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Merci, asseyez-vous maintenant. Merci, asseyez-vous maintenant. Ne, ne vous manquez pas de la loi, monsieur, je vous préviens. La loi? Où est la loi? La loi, c'est moi. Oh, je m'excuse, je ne voulais pas me moquer de vous, monsieur Lalouin. <rire> Silence dans la cour! Vous, vous m'appelez monsieur le J juge. Asseyez-vous. Oui, mais monsieur le juge? Oui. Pas comme ça. Mais pas comme quoi? Le marteau, il ne faut pas frapper avec le marteau comme ça. Il faut des clous. <rire> comme ça. Vous voyez? Comme ça. La cause, the case. La vérité, the truth. La loi, the law. Silence dans la cour, silence in court. The witness, le témoin. To cross the street, traverser la rue. On a red light, à un feu rouge. Traffic lights, les feux de circulation. Stay where you are, restez sur place. If there are no cars, s'il n'y a pas de taux. To run, courir. <rires> Silence dans la cour! Asseyez-vous là! Monsieur l'agent, vous êtes le témoin, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge, le témoin, c'est moi. À 11h45, le 23 juillet, j'ai vu l'accusé traverser la rue un... Il a raison! Je traverse très souvent la rue, presque tous les jours. <rires> Silence! Continuez. J'ai vu l'accusé traverser la rue à un feu rouge. Je voudrais montrer à la cour... Oh! Que c'est joli! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ce sont les feux de circulation. Jaune ou rouge, vous restez sur place. Vert, vous traversez la rue. Jaune ou rouge, restez sur place. Vert, traversez. Vous n'avez jamais regardé les feux rouges? Ah oh non, je ne regarde jamais les feux rouges. Alors, comment traversez-vous la rue? Regarde à gauche, regarde à droite, regarde encore à gauche et s'il n'y a pas de taux, marche tout droit. Mais il ne faut pas courir. Non pas courir, marcher tout droit. Vous comprenez Hein Marcher tout droit. Le témoin, the witness. Traverser, to cross. Les feux de circulation, traffic lights. Courir, to run. Guilty or not guilty, coupable ou non coupable. Wait for the green light. Attendez le feu vert. A fine, une amende. No fine, pas d'amende. To bring someone, amener quelqu'un. And take someone away, emmener quelqu'un. Bring him here, amenez-le ici. Take him away, emmenez-le. Amenez-le. <laughs> <laughs> l'agent amenez-le ici. C'est bien de regarder les autos. Mais il faut aussi regarder les feux de circulation. Oui, monsieur le juge. Rouge ou jaune, restez sur place. Vert, traversez. Oui, oui c'est ça. Alors, coupable ou non coupable? Pardon? Si vous avez traversé la rue à un feu rouge, vous dites coupable. Sinon, vous dites non coupable. Moi, je ne sais pas. C'est lui le témoin. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez? Un feu rouge, monsieur le juge Rouge, monsieur le juge Coupable Oh, je m'excuse La prochaine fois, attendez le feu vert Avez-vous compris Oui, monsieur le juge, attendez le feu vert Pas d'amende pour cette fois-ci Oh, pas d'amende, youpi Mais la prochaine fois, je vous préviens Bon, euh, vous pouvez sortir de la cour Quelle est la prochaine cause Et qu'est-ce que vous attendez Allez-y Je ne peux pas Emmenez-le, monsieur l'agent. Emmenez-le. Uh, Venez avec moi. Non, je, je ne peux pas. Je, je dois rester ici sur place. Pourquoi? Parce que le feu est rouge. Je dois attendre le feu vert. <laughs> Coupable. Guilty. Une amende. A fine. Amenez-le ici. Bring him here. Emmenez-le. Take him away. Now, here's the complete sketch again. Quelle est la prochaine cause?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 Il faut des clous. Comme ça. Vous voyez? Silence dans la cour. Asseyez-vous là. Monsieur l'agent, vous êtes le témoin, n'est-ce pas? Oui, monsieur le juge, le témoin, c'est moi. À 11 h 45, le 23 juillet, j'ai vu l'accusé traverser la rue à Il a raison. Je traverse très souvent la rue, presque tous les jours.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 Coupable. Oh, je m'excuse. La prochaine fois, attendez le feu vert. Avez-vous compris? Oui, monsieur le juge, attendez le feu vert. Hein? Pas d'amende pour cette fois-ci. Oh, pas d'amende, youpi! Mais la prochaine fois, je vous préviens. Bon, vous pouvez sortir de la cour. Quelle est la prochaine cause? Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Je ne peux pas. Emmenez-le, monsieur l'agent. Emmenez-le. Euh, venez avec moi. Non, je ne, je ne peux pas.